La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 39. Trouver la légendaire chaussette de Scarlos ne sera pas chose aisée, et vous risquez d'errer jusqu'à la fin des temps. Si tel est le cas, je ne peux que vous conseiller de prendre votre mal en patience. Le seul moyen d'éviter une recherche sans fin est de vous souvenir du nombre d'orteils que possède la chaussette. Prenez ce nombre comme chiffre des dizaines du paragraphe auquel vous rendre. Pour le chiffre des unités, multipliez ce même nombre d'orteils par deux.